Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les accords piano qui sonnent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gilles Michas, formateur clavier. Et je vais aujourd'hui vous montrer un plan, une suite harmonique juste magnifique que j'affectionne particulièrement. Avec cette suite harmonique, vous allez faire vraiment vibrer votre auditoire. C'est parti, je vous montre le plan et je vous l'explique ensuite. Alors si malgré ça, votre auditoire ne pleure pas encore et n'a pas encore sorti les mouchoirs, essayez de le jouer pourquoi pas dans les aigus. Ça va rajouter encore un cachet particulier et ça va dégager encore plus d'émotions. Écoutons cela ensemble Donc cette suite harmonique est basée sur les accords suivants. Do majeur, Do basse demi, ré mineur et fa mineur. Et ça reprend en boucle, do, do basse demi, ré mineur, fa mineur. Et voici donc l'agencement des notes. Pour ce plan insolite. Position de la main en or ici pour l'accord de Do. Alors si vous n'avez pas vu la technique de la main en or, je vous invite à regarder la vidéo numéro 1, les accords piano qui sonnent et eh bien numéro 1 où j'explique cette superbe technique qui consiste à utiliser des notes passe-partout euh, donc dans une suite harmonique donnée et ça produit un effet juste extraordinaire. Donc hop, cette position-ci. Simplement je vais déplacer ensuite et eh bien mes notes à la main gauche sur Mi des octaves de Mi je vais garder exactement les mêmes notes à la main droite donc j'avais Do, Sol, Do, Ré, Sol ensuite pour mon Do basse de Mi je vais le former ainsi Mi, Sol, Do, Ré, Sol toujours pareil, on est sur la technique de la main en or ici ensuite pour mon Ré mineur voici comment je vais le construire d'une façon toute spéciale comme ceci avec des octaves de Ré ici un Fa, un Sol et un Do. Ensuite, pour mon Fa mineur, voici comment je vais le traiter. Fa, La bémol, Do, Ré. Ensuite, euh, je vais revenir sur un Do majeur comme ceci. Cette fois-ci, je vais faire Do, Sol, Do, Mi. À nouveau, technique de la main en or pour encore une fois l'accord de Do. Puis ici, technique de la main en or avec ici, Mi à la basse. Donc Do basse de Mi. Ensuite mon Ré mineur encore agencé de cette manière. Ré, Fa, Sol, Do. Et cette fois-ci mon Fa mineur. Donc là on est sur la, la seconde fois de mon plan. Je vais jouer Fa, La bémol, Ré et fa la bémol mi et je reviens sur do majeur alors moi je vous propose la rythmique suivante, alors je vais jouer tiens pour les... dans les aigus, c'est très joli et je vais vous expliquer, donc au niveau de la main droite ça c'est pour donc, le do majeur et le do basse de mi donc. et simplement la basse je vais faire do puis mi donc sur le Ré, je joue le Mi. Donc. ok. Ensuite, Ré mineur 11 de cette manière. Donc je garde mon Ré appuyé et là je fais Sol, Do en même temps, Fa. Sol, Do, Fa. Donc je reprends. Ensuite, pour mon accord de Fa mineur, cette fois, je vais faire un Fa mineur 6 en fait ici. Je vais faire Fa Do, La bémol, Ré qui sera la 6 par rapport à Fa mineur, La bémol. Donc, Et je garde toujours appuyé mon Fa. Et je reviens ici sur la tierce de Do majeur. Ok, Donc ça veut dire qu'au lieu de partir sur le Sol comme au tout début, je pars cette fois-ci la seconde fois sur le Mi. Et après, rien ne change. Sauf ici, sur le Fa mineur. Cette fois-ci, je vais faire un Fa mineur avec la Sixte directement ici. Donc, euh, Fa, Ré, La bémol. Et la septième majeure, Mi, La bémol. Donc, pour la, pour la seconde fois. Donc. Et ensuite, je résous. Et je finis avec un petit sol, par exemple. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Cela vous permettra de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous invite aussi à cliquer sur le lien, sur l'image qui s'affiche maintenant à l'écran. Vous aurez ainsi accès à une formation euh, totalement offerte. Vous allez apprendre dans cette formation des accords insolites et des plans juste magnifiques pour faire vibrer votre auditoire. C'est complètement offert et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.